Oui, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour l'Europe, bonjour l'Afrique, tout le monde. Encore, vous êtes encore en direct chez le Grand Maître Marabou et vous suivez le Grand Maître Marabou à va, Je vais vous montrer le portefeuille qui produit 2000 euros, 2000 euros, les billets d'euros et les, les billets de 100 euros et de 200 euros. D'accord? Suivez-moi très bien, attentivement. D'accord Le portefeuille magique existe. Il y a des gens qui disent que le portefeuille magique n'existe pas. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré le grand, un grand maître qui connaît vraiment le secret du portefeuille magique. Le porte-monnaie magique existe, le bédou magique existe. C'est toujours le portefeuille magique, c'est toujours le bédou magique, c'est toujours le porte-monnaie magique. D'accord je vais vous montrer comment ça produit, comment le portefeuille produit de l'argent, d'accord Donc, ne vous inquiétez pas, ça là c'est pour les pays européens, les pays européens qui mangent l'euro, contactez-moi, le grand maître à est toujours disponible pour vous, pour le, porte le portefeuille magique, sur le plus 229, 94, 61, 69, 61, je suis l'unique L'unique qui connaît le secret du portefeuille magique. Quand tu me contactes, tu me fais confiance, Tu vas avoir le portefeuille magique. Ça là, c'est clair et net. D'accord. Contactez-moi ce moment. Pour commencer, je vais ouvrir le portefeuille. D'accord. Je vais ouvrir le portefeuille devant vous. D'accord. Regardez très bien. Regardez dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose D'accord Est-ce qu'il y a quelque chose dedans Il n'y a rien dedans. Maintenant, voilà. Le billet de 100 euros. D'accord Je mets ça dedans. Voici le billet de 50 euros aussi. Je mets ça dedans. D'accord C'est ça qui va permettre au portefeuille de multiplier l'argent. D'accord Oh maman je suis calme là-bas. je suis là-bas. On me chica, on me balaba, on me chica, on me chica, on me chica, on on me chica, on on me chica, on le portefeuille magique existe toujours. Le portefeuille magique existe toujours. Je vous dis, ça existe. Contactez-moi. Je suis l'unique au Bénin, de toute l'Afrique, qui peut vous aider pour le portefeuille magique. D'accord? Et je suis là pour vous aider. Oh, mon Je suis sûr que vous regardez très bien. D'accord? Vous regardez ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous regardez. Vous regardez. Le grand maître lyon Je suis l'unique qui peut vous aider à avoir la solution à avoir la richesse oui contactez moi directement sur mon numéro whatsapp c'est toujours mon numéro le plus 229 94 61 69 61 contactez moi pour avoir le portefeuille magique le portefeuille magique le portefeuille bidou magique existe toujours d'accord ça existe toujours Contactez-moi seulement sur mon numéro. Je suis disponible pour vous aider.